Je ne sais pas vous, mais on sent bien que le monde bouge et on aimerait bien y trouver sa place, savoir comment s'insérer dans ce mouvement. Chez On Passe à l'Acte, on a passé 12 ans à interviewer les pionniers, les porteurs de projets, les nouvelles façons d'agir, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de secteurs, beaucoup plus de secteurs qu'on pense, qui bougent et qui sont en train d'innover. Par exemple, avant, par défaut, on allait dans euh, la solidarité, l'écologie ou l'humanitaire. Mais en fait, aujourd'hui, il existe des tas de secteurs totalement innovant, la synergie par le numérique, la démocratie, la transparence. Il y a des tas de secteurs dans lesquels on peut s'investir. Et justement, dans la phase 2 d'on passe à l'acte, on a envie d'accompagner tous les porteurs de projets et tous ceux qui ont envie de s'insérer dans ce monde qui bouge, pour leur donner des outils qui vont les aider à trouver leur place. Pour ça, on a besoin de vous, parce que c'est du boulot, c'est des outils numériques, mais c'est aussi de la création d'outils de formation, c'est aussi de la recherche. On a besoin que vous participiez à notre crowdfunding. Cliquez sur le lien, sachant qu'il y a déjà des tas d'outils en ligne dont vous allez pouvoir bénéficier. C'est à vous